Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous adorez puisqu'aujourd'hui on fait un nouveau haul ça fait un petit moment que j'en ai pas fait puisqu'il y a à peu près 3 mois qui se sont écoulés 3 mois où j'ai accumulé des objets et comme vous allez pouvoir le voir j'ai été plutôt raisonnable, en tout cas plutôt raisonnable par rapport à ce que je fais d'habitude déjà il faut savoir que le seul vêtement que j'ai acheté c'est ceci euh, c'est un t-shirt qui vient de chez Primark et j'ai craqué sur la couleur et sur le petit dumbo juste ici. Et sinon tout le reste c'est de la déco, des bouquins, euh, des pins. Enfin bref, je vous en dis pas plus, on y va, c'est parti Ça commence bien, je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par le seul autre achat que j'ai pris de chez Primark. Ça fait un petit moment que j'y suis pas retournée, ce qui explique que j'ai pas grand-chose à vous présenter dans ce haul. La seule autre chose qui vient du coup euh, de chez Primark, c'est ceci. Donc en fait, ce sont des ce sont des guirlandes en forme de tête de Mickey. J'en ai beaucoup, je crois que j'ai 5 ou 6 boîtes. Et en fait, c'est même pas moi qui les ai achetées, c'est Maureen qui est partie me les prendre à son Disney Store. Donc ça valait euros, il me semble que c'était passé à 1,50€ en... En promotion et en fait j'en ai acheté plein parce que je voulais les mettre dans ma nouvelle décoration euh, puisque vous le savez sûrement je déménage donc ce décor euh, va bientôt bouger et je voulais mettre euh, ces petites têtes de Mickey un peu partout donc euh, là je vais avoir de quoi faire je vais vous présenter mes achats du coup euh, de Shop Disney Slash Disney Store, avec tout d'abord les cadeaux qui m'ont été offerts par Shop Disney, puisque je travaille un petit peu avec eux maintenant donc ils m'ont offert deux cadeaux, le premier c'est cette gourde-ci, alors j'adore euh, tout, tout l'esprit marbre euh, de la collection de Shop Disney, comme je vous disais au niveau des mugs en eux-mêmes, ça s'efface assez facilement à la vaisselle, donc c'est assez fragile, je vous conseillerais pas de le passer au lave-vaisselle pour le coup, et euh, du coup j'ai la gourde qui va avec, je la trouve vraiment très très jolie, j'adore cette gamme-ci, donc euh, hâte de pouvoir la tester je ne l'ai pas encore fait et je viens de remarquer du coup qu'il précise bien que ça ne passe pas au lave-vaisselle. Je pense que c'est dû à la fragilité des écritures doré. donc vous le saurez la Pixie Army si vous décidez de craquer pour ceci. Alors Disney Store m'a également offert ce carnet euh, de Dembo, j'adore cette gamme <rire> à chaque fois que je vais euh, au Disney Store des Galeries Lafayette puisque c'est celui où je vais le plus, euh, j'adore cette gamme, je craque dessus à chaque fois, je la trouve magnifique et du coup euh, je suis super contente d'avoir ce carnet qui me sert à euh, écrire mes petites idées de vidéos YouTube et tout, donc euh, je ne le quitte plus, je le trouve vraiment génial. Et alors moi de mon côté euh, qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté des petites choses euh, pour des prochaines vidéos mais je vous garde le secret pour l'instant donc je vous montre pas ça dans le haul. Par contre j'ai acheté ceci, évidemment ma cuisine va avoir 2-3 rappels Disney, elle va être sur le thème de Ratatouille mais euh, je trouvais ça trop marrant pour retirer les plats du four, alors ça a pas l'air très pratique <rire> là il y a l'espace pour le pouce donc je vais le tester, euh, je vous en dirai des nouvelles je pense et ça m'a coûté 10,40€ puisque c'était en promotion à la place de 13€ Je trouve ça plutôt cher Mais bon c'est du Disney que voulez-vous Et alors la dernière petite chose que j'ai acheté au shop Disney Ça va être compliqué de vous le montrer J'ai un énorme coup de cœur dessus Alors à l'arrière c'est tout capitonné Moi je pense que je vais m'en servir comme tapis pour la salle de bain Il est assez grand hein Il est pas donné non plus puisqu'il me semble que je l'ai payé Bah attendez je vais vous dire ça 35 euros, c'est le merchandising en fait qui est sorti pour la sortie du film d'Aladin et euh, ce que j'aime beaucoup c'est les pompons, je pense que Clochette va me les bouffer mais euh, je le trouve vraiment fabuleux et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Je passe ensuite aux achats euh, de chez Amazon, alors j'ai été assez relativement sage, j'en suis fière donc euh, je me permets de le dire encore et encore, j'ai acheté deux livres un peu plus mais deux livres en priorité que j'ai commandé sur le Amazon.com c'est ce que je fais régulièrement euh, pour certains livres, pour les avoir moins chers. C'est une astuce que je vous avais donnée il y a très très longtemps dans une certaine vidéo. Euh, vous retrouverez le lien dans la playlist des livres à chaque fois. C'était toutes mes astuces en fait pour les livres Disney. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, la vidéo est un peu vieille mais les conseils tiennent toujours. Et donc j'ai acheté celui-ci, donc c'est le Art of the Planes. J'étais pas prête à mettre euh, le tarif hein, pour Planes, on va pas se mentir. Je voulais quand même l'avoir pour euh, compléter ma collection et il me semble que je l'ai eu à 15 euros environ, frais de port inclus donc j'ai fini par l'acheter et par craquer et avec ceci j'ai acheté le Art of de Dragon 3 que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, honte à moi, je l'ai acheté au moment de sa sortie et en fait j'ai comparé le prix entre le Amazon.fr et le Amazon.com et je gagnais presque 10€ en le commandant sur le Amazon.com, ça met un peu plus de temps à arriver mais il est arrivé comme neuf également, bah écoutez il va falloir que je le lise donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si euh, c'est un Art of qui vous plairait, c'est pas un Art of Disney mais pour ceux euh, qui me suivent un petit peu vous savez que je suis une grande fan de Dragon donc si vous voulez mon avis n'hésitez pas à me le dire en commentaire et et alors, sur le Amazon.fr, j'ai craqué pour ceci. Donc, je collectionne les Toy Story Signature Collection depuis un petit moment. Euh, ça doit faire depuis mi-2018, fin 2018, je dirais. Et donc, en fait, ce coffret-là est sorti. Euh, il coûtait 43 euros, donc je me suis ruée dessus. Pour l'instant, je l'ai encore laissé en boîte. Je ne sais pas encore si je vais le déboxer ou pas. J'aime beaucoup la boîte, l'emballage trouve vraiment cool. Et puisqu'on parle de Toy Story Signature Collection, j'ai acheté Lotso. Alors euh, j'ai rajouté ceci euh, qui était sur ma peluche euh, chez Limay pour avoir euh, vraiment le style de Lotso. C'est un Lotso qui vient en fait de la collection Toy Story Signature Collection et en fait je me suis remis depuis un petit temps euh, à regarder un peu sur Ebay. Oh, je viens de découvrir qu'il avait des capteurs sous les pieds <rire> Euh, donc ça fait un petit moment que je ziote un peu sur Ebay euh, pour les pièces un peu rares tout ça et en fait euh, l'autre saut j'avais acheté celui de Disneyland Paris parce que j'étais persuadée que j'aurais jamais celui euh, bah, l'original, le vrai qui est celui-ci parce que euh, je le trouvais à plus de 1000 euros. et en fait je l'ai vu sur Ebay à environ euros en fait avec sa boîte etc et donc bah euh, j'ai enchéri comme une malade et j'ai fini par l'avoir à 120 euros frais de port inclus en sachant qu'il vient d'Angleterre qu donc bah forcément ça coûte assez cher et euh, énorme coup de cœur dessus. Donc moi j'ai la version anglaise mais euh, je le trouve vraiment trop chou. Le problème c'est que chez moi il oh sent... Oh. What's the matter? Oui bah justement je t'expliquais donc. Le problème donc c'est qu'il ne sent pas la fraise puisque c'est un c'est un saut d'occasion et What's en fait il sent matter? une... <rire> Ok. J'ai compris, tais-toi Alors là maintenant ça va beaucoup mieux mais quand je l'ai sorti de sa boîte il sentait vraiment l'humidité et tout Je pense que je vais trouver une solution pour le parfumer à la fraise On m'a dit de lui mettre du bicarbonate de soude pour qu'il ne sente plus J'hésite à lui mettre du parfum fraise, le problème c'est que j'ai peur en fait qu'il ait des taches après sur son pelage Et je peux pas le mettre à la machine parce que bah, vous avez tout le système à l'intérieur Donc là encore si vous avez des conseils je suis preneuse. Je continue sur les petits achats euh, j'ai ma meilleure amie Betty qui a trouvé cette tasse-ci, euh, je la trouve trop trop belle, euh, je la voulais depuis très longtemps vous avez une fée clochette à l'intérieur et à l'extérieur vous avez cette citation « All it takes is face Tress and pixie dust », citation que j'adore. Elle a coûté 11,90€, donc elle l'a trouvée dans une petite boutique. Je sais qu'elle était vendue à un moment sur EMP et que vous pouvez la trouver également dans les magasins Zing, donc si jamais vous avez le coup de cœur dessus. J'aime beaucoup en fait ce genre de vaisselle, un peu raffinée, un peu doré et blanc. Autre petite chose que je rajoute dans ma collection Toy Story, il s'agit de ceci, donc c'est euh le Monsieur Hérisson. Et en fait... Euh, il a une origine assez particulière puisque euh, je l'ai acheté à Insta Chineuse. Donc, Insta Chineuse, si vous connaissez pas, c'est une Instagrammeuse qui en fait est brocanteuse professionnelle et elle propose à chaque fois ses petites trouvailles. Et euh, alors, ça part très vite, hein, donc soyez préparés. <rire> Quand il y a des ventes, soyez vraiment au taquet parce que j'arrête pas de rater des bouquins et je suis dégoûtée. Mais euh, elle vendait donc ce petit hérisson d'occasion euh, et je le trouvais trop mignon. Donc, euh, je vais l'ajouter à ma collection. Euh, J'ai hâte de le mettre sur ma petite étagère et puis euh, il m'a coûté, je crois, 8 euros il me semble. Hein. Next, autre petite chose euh, du coup qui est assez nouvelle ça fait très longtemps que je cherche un béret blanc pour des Disney Bund, et en fait je suis tombée sur cette boutique-ci qu'on m'a recommandée chaudement qui s'appelle Rose and Torn's Ears je vais jamais réussir à le dire, donc je vous donne rendez-vous en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez choper les pièces que je vous montre. La spécificité de ce béret, en dehors du fait qu'il soit blanc et que c'est pas si facile que ça à trouver, c'est en fait qu'il y a des têtes de Mickey euh, brodées avec des petites perles et c'est trop trop mignon. Alors je suis pas méga fan euh, de, de la matière du béret, pour être totalement transparente avec vous, mais je le trouve très joli, très fin et je pense que pour 2-3 petits looks et en hiver ce sera mignon tout plein. Alors, toujours dans les trucs un peu improbables, je suis passée chez AliExpress. Et chez AliExpress, j'ai acheté ceci. C'est en fait un autocollant tout petit. Où vous avez du coup le trou de souris euh, de Jack and Gus. Je l'ai payé 1€ euro, je crois. Je pensais que ce serait plus petit, plus fin, plus joli. Et là je trouve ça assez grossièrement fait. Donc j'hésite à me faire moi-même mon propre stickers. Mais au pire, je me dis que pour une décoration, ça peut être un peu sympa. Genre tu mets ça euh, en bas d'un mur discreto ça fait une petite touche Disney vous le savez je suis assez sensible à tout ce qui peut être créateur et encore plus chez Disney et je voulais vous montrer du coup le travail de plusieurs personnes sur lequel j'ai complètement craqué, le premier euh, c'est Black Wanda euh, qui a fait une collection de pins sur réponse elle est sortie il y a un petit moment donc je sais pas si elle est encore disponible à l'heure où je vous parle euh, moi j'avais acheté du coup la couronne Trop, trop belle, et en fait elle m'a offert euh, son autre pin, Atlas I see the Lights, et euh, j'adore je trouve ça extrêmement fin, très joli, j'adore la carte franchement rien à dire merci Et alors là euh, j'ai également craqué pour euh, Morgan Barret, comme d'habitude <rire> c'est vraiment une habitude de craquer chez Morgan Barret, donc euh, j'ai acheté cette broche-ci c'est la première fois, je crois, qu'elle fait une broche et avec la tête de Mary Poppins comme ça, je l'adore, je la trouve trop, trop belle. Morgane me connaît très bien, ça fait longtemps qu'on qu se parle et tout, et du coup, elle m'a fait la surprise de m'offrir le Pins Pixie Dust, euh, que je trouve juste trop beau. Enfin, je veux dire, ça me fait carrément penser à mon univers. Je vous avais dit dans mon haul maison que je voulais continuer d'acheter quelques euh, illustrations à Morgane Barret sur le thème de Peter Pan, puisque ce sera le thème de euh, ma chambre. Et en fait, du coup, j'ai acheté 4 illustrations, donc ces 3-ci. Clochette, lila Tigresse, Nana et Michel. Et avec ceci, j'ai également acheté cette illustration-là euh, de Peter Pan et Wendy. Alors à la base, c'était pas celle pour laquelle j'avais le plus gros coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai achetée en dernière. Et au final, je trouve qu'elle va à merveille avec les autres de la collection. Donc euh, voilà, je l'ai prise. Je suis un peu faible, j'avoue. Mais en même temps, euh, regardez-moi ces merveilles, s'il vous plaît. Je voulais également prendre 3 secondes 30 pour vous parler des créations d'une membre de la Pixie Army euh, qui est atteinte d'autisme et qui en fait a lancé toute une collection avec des symboles assez forts et pour récolter des dons surtout pour cette cause. Donc elle m'a offert ces petits cadeaux en fait lors d'un meet-up. J'ai été assez touchée et euh, j'adorais la collection donc je voulais vous en parler. Elle m'a tout d'abord offert ce t-shirt-ci qui est totalement dans mon style. <rire> si vous me connaissez un petit peu, l'école Claudine et tout, j'adore. Et euh, en fait elle a créé ce personnage que vous voyez juste là, euh, qui est un peu un symbole de l'autisme et je trouve que c'est un symbole qui est assez fort, assez mignon elle m'a pourri gâté, hein, soyez préparés elle m'a également offert ceci donc c'est une figurine avec une autre héroïne qu'elle a créée de toutes pièces, faut savoir qu'elle est vraiment fan d'animé de Japon, elle a un univers qui est très pastel, d'ailleurs quand on la voit en vrai, c'est vraiment un petit bonbon plein de douceur et du coup je trouve que son personnage la représente bien, ça je trouve que c'est la meilleure idée ever, c'est euh, des petits euh, nettoyés lunettes et les couleurs sont trop trop belles, et alors après il y a ceci qui est donc une petite rosace Et deux petits porte-clés, vous faites quelque chose de cool pour soutenir une association et pour soutenir également son travail. Je vous mettrai bien évidemment le lien de son shop et le lien de son Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir. Euh, moi je trouve ça vraiment trop mignon et je la soutiens à fond dans cette démarche. Et on termine donc avec mes achats Disneyland Paris et je crois que c'est les choses les plus nombreuses de ce haul. Alors, par où commencer j'ai d'abord craqué pour ce pin ceci de Phantom Manor qui est assez subtil, assez discret mais euh, je le trouvais magnifique et c'est vrai que je faisais partie des gens qui attendaient avec impatience la réouverture de Phantom Manor donc j'étais obligée de craquer. Je vous disais que ma cuisine allait être sur le thème de Ratatouille et ça faisait très longtemps que je voulais acheter ceci Ce sont les assiettes en fait du bistrot de Rémi. ce sont littéralement celles-ci je les trouve trop belles, alors pour l'instant j'en ai acheté 4 <rire> je vais en acheter 4 de plus je pense mais euh, je les trouve très très belles vu que j'ai encore le prix derrière, elles m'ont coûté 10 euros les réductions passeport annuel s'appliquent et ça se trouve en exclusivité dans la boutique chez Marianne, toujours dans ma folie ratatouillesque, j'ai eu un gros coup de cœur aussi sur cela. ce sont des post-it en fait magnétiques qui se mettent directement sur le frigo ça coûte 8 euros, et alors déjà j'adore le design euh, de cette collection je la trouve vraiment merveilleuse, alors c'est vrai qu'on on voit le logo de Paris mais ça reste assez subtil ça me paraît moins dérangeant en fait que tout ce que Disneyland Paris a pu faire jusqu'à présent et franchement j'adore. Alors je préfère vous le dire tout de suite hein, les deux derniers achats sont également euh, sur le thème de Ratatouille j'ai tout acheté dans cette boutique en fait ça c'était le truc que je voulais le plus euh, ça fait des mois mais vraiment des mois que je le vois sur le shop Disney US et que je voulais absolument l'avoir à tel point que je me suis dit soit je fais une commande là-bas, soit, euh <rire> soit je me le fabrique et euh, j'avais même commencé déjà à faire des recherches et tout pour essayer de me faire le même livre et en fait bah, j'ai fini par le trouver à Disneyland Paris. Euh, il coûte 15,99€ donc il est quand même pas donné. C'est un carnet donc c'est pas le livre de cuisine du film. Mais je trouve que les designs sont vraiment très jolis et moi je compte pas m'en servir pour le coup. Je compte vraiment le mettre je pense euh, sur, euh, sur un support comme ça et le mettre dans la cuisine comme si c'était le livre de cuisine euh, de Gusto. L'autre truc qui peut être un peu dommage c'est qu'on n'a pas le titre en français mais c'est normal c'est pas euh, normalement un produit pour nous français mais je trouve vraiment très très très très très très très très très très beau oh je suis mauvaise langue, j'avais oublié avant le dernier produit ratatouille que j'avais également craqué sur ceci donc en fait c'est la Fun Map de Disneyland Paris qui fait 1 mètre de long et c'est un produit qui est vraiment pas cher je trouve pour le coup pour plaire vraiment à tous les fans puisqu'elle ne coûte que 8 euros. vous avez tous les personnages de Disney tout autour et en fait au milieu vous avez du coup les attractions de Disneyland Paris je la trouve très très belle et c'est vraiment dans l'esprit des cartes que l'on peut retrouver sur le parc donc euh, très contente, j'ai hâte de l'accrocher en espérant pouvoir trouver un, un cadre qui sera à la bonne taille et la dernière petite chose que j'ai acheté c'est euh, le livre des recettes de Rémi euh, que je voulais absolument euh, je pense que je vais acheter tous les livres de Cuisine Disney, hein, on va pas se mentir, et euh, bah, si jamais vous voulez que je fasse une review, un crash test dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en prendrai, euh, prendrai note pour la suite. Donc voilà ma Pixie Army pour ce haul, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article euh, qui vous a le plus euh, fait craquer, n'hésitez pas à me dire également si pour vous j'ai été plus ou moins sage que d'habitude, ou pareil, je vais mettre un sondage, tiens là, ce sera un petit peu rigolo, euh, ça changera d'habitude, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Et alors pour la scène post-générique, si vous me suivez déjà sur Instagram, vous êtes forcément au courant. J'ai trouvé mon Graal ultime en fait sur Ebay, ce qui explique ma nouvelle addiction à ce site. Et en fait c'est la Belle Grande Gesteur. Donc dès que je vais la recevoir, je vais vous mettre des close-up ici. Donc au moment où vous, vous regarderez cette vidéo, je l'aurai entre les mains. Mais je suis trop contente, je l'ai payée une blinde. Mais elle va pouvoir rejoindre mon décor juste là, euh, puisque c'est la même collection que la Bête. Et ça faisait des années que je la voulais, donc euh, trop trop heureuse. Bye.